À la présentation, c'est toujours l'homme de la continuité, votre humble serviteur. Nous présentons cette émission avec un grand retard euh, par rapport à un contre-temps. Vous savez, l'œuvre de Dieu a toujours été combattue. Les personnes de mauvaise foi nous ont fauché compagnie sur le plan technique. Et voilà que nous sommes là quand même par la grâce du Seigneur pour vous tenir compagnie. Et je sais que... Le Seigneur notre Dieu sera toujours avec nous Et le message vous sera véhiculé malgré les retards Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement Et comme un adage de ce monde dit Vaut mieux plus tard que jamais Que le Dieu très haut vous bénisse Et qu'il vous bénisse abondamment Mes frères et sœurs, il faut prier Parce que la bonne parole est là, le service est là Mais l'ennemi est en train de mettre des bâtons dans les roues Pour nous empêcher de proclamer la bonne nouvelle Mais je sais que le Seigneur notre Dieu Lui le maître des temps des circonstances Le créateur de la terre et du ciel ne nous laissera pas on fera de notre mieux aussi longtemps qu'il nous gardera en vie. Nous prêcherons l'évangile et nous partagerons, nous partagerons toujours avec vous sa pensée. Daigne le Dieu tout puissant, nous protéger et nous utiliser toujours puissamment pour l'édification du corps de Christ que vous êtes. L'homme de Dieu répond au plus 1 331 262 49 03. Encore une fois, plus 1 331 262 49 03. Ce sont là les coordonnées téléphoniques par lesquelles vous pouvez rentrer en contact direct avec nous. Encore une fois, recevez nos chaleureuses salutations. Je vous prie de partager, partager, partager massivement, Invitez ceux qui vous sont chers, dites-leur que l'homme de la continuité est déjà là pour la prière, la prière de tout le midi, voilà qu'on a débordé de pratiquement deux heures du temps ou bien euh, une heure et demie peut-être de retard, mais l'essentiel est que nous sommes là pour votre édification. Vous suivez sur Facebook, partagez sur votre propre journal, partagez dans les groupes auxquels vous êtes abonnés. Invitez les frères, invitez les sœurs, dites-leur que nous sommes déjà au temps de la prière, une prière euh, de bénédiction, une prière de puissance et d'affectation. Quel est entre Dieu, vous bénissez. C'est pourquoi je vous prie, papa, maman, vous qui êtes branchés, partagez également sur WhatsApp. Multipliez les partages dans tous les groupes WhatsApp auxquels vous êtes abonnés. Envoyez les liens à quelqu'un, dites-lui. L'homme de Dieu est là pour partager avec vous la parole du Seigneur, mais également les heures, plutôt quelques instants, des prières et des services puissantes, ou des prières dites des prières puissantes et agressives. Merci de partager dans les groupes, merci d'envoyer les liens à vos amis, à vos frères, à vos connaissances. Partagez, partagez, partagez. Invitez tous ceux qui vous sont chers. Et le Dieu de la Bible vous bénira Il vous bénira certainement Priez pour nous, que Dieu nous protège, que Dieu défende Parce que le combat est spirituel Mais que le Dieu Tout-Puissant nous sécurise Dans tous les plans, et je sais qu'il sera toujours avec nous Allez je vous prie maintenant de vous concentrer dans la présence du Seigneur, réaliser la présence du Très-Haut. Dites-lui merci pour ce temps favorable. Dites-lui merci pour ce moment merveilleux. Que le Dieu Tout-Puissant soit loué. Lui, le maître des temps des circonstances, recommande ton cœur, ton âme, ton esprit, tes pensées entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble au nom de Jésus-Christ des Nazareth. Élève ta voix, sois concentré. Nous prions, nous prions, nous célébrons le roi des rois, nous adorons. Prions du matin le rocher des âges, le ressuscité du troisième jour. Prie, sois concentré, sois concentré, sois concentré. Ne sois pas distrait bien-aimé, ne sois pas distrait maman, ne sois pas distrait papa. Toujours dans la présence du très haut, prions au nom du Seigneur éternel des armées. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons, nous te célébrons. Nous t'exaltons, Shiloh d'Israël. Nous te glorifions, le roi des rois. Nous t'élévons, El El Shaddai. Béni sois-tu, toi le maître des temps, toi le maître des circonstances. Tu mérites la louange, tu mérites la gloire. Tu mérites l'élévation, éternel Dieu. Merci de nous compter parmi les vivants, merci pour le souffle de vie, merci pour l'être, le mouvement, la respiration, merci pour ta bonté, merci pour tes bienfaits, tu es digne des louanges, tu es digne des magnificences, tu es digne des gloires Seigneur, au nom précieux, glorieux et merveilleux de Jésus Christ de Nazareth, tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, reçois l'expression de notre gratitude, Merci pour l'être le mouvement, merci pour le souffle de vie, merci pour ta bonté. Nous te bénissons ensemble avec les bien-aimés, nous te célébrons ensemble avec les frères et les sœurs, nous te disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ des Nazareth. Encore une fois, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ des Nazareth. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous bénisse richement, qu'il est entre Dieu vous soit favorable et qu'il vous arrose, vous qui priez bien. Tu vas en profiter pour implorer la miséricorde du Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, purifie mon cœur, purifie mon âme, purifie mon esprit. Dis à Dieu, lave-moi, blanchis-moi, sanctifie-moi, justifie-moi, que tout ce qui puisse constituer péché, c'est entre Dieu, et barrière à ma prière, cela soit ôté. Lave ma robe, lave ma conscience et mon subconscient. Prions au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Lève ta voix et prie. Demande la miséricorde du Seigneur. Demande la miséricorde du Seigneur. Demande la miséricorde du Seigneur. Prions au nom du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous nous rapprochons de toi, implorant ta miséricorde. Sois le Dieu qui purifie nos cœurs. Sois le Dieu qui lave nos âmes. Sois le Dieu qui nous pardonne de tout péché. Sois le Dieu qui nous purifie, tendre paix pardonne-moi, purifie-moi, justifie-moi, que tout ce qui puisse constituer obstacle à ma prière soit ôté. Seigneur, lave la robe de ma soeur, lave la robe de mon frère. C'est entre Dieu l'abbé dit, même si nos péchés étaient plus rouges que du cramoisi, tu es le Dieu qui nous rend plus blancs que la neige. Merci de nous laver, merci de nous blanchir, merci de nous purifier, merci de nous justifier, au nom précieux, glorieux et merveilleux de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons, gloire et louange, à toi Seigneur Jésus de Nazareth Bien aimé toujours dans le même élan Tu vas demander à Dieu maintenant De te remplir du Saint-Esprit Dis Saint-Esprit inonde mon âme Saint-Esprit inonde mon esprit L'esprit de sagesse, l'esprit de sainteté Rêvez-moi de ta puissance Prions tous ensemble au nom précieux Glorieux et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth Éternel Dieu Tout-Puissant nous implorons maintenant, nous implorons maintenant ta plénitude. Sois le Dieu qui inonde nos âmes, sois le Dieu qui inonde nos esprits, sois le Dieu qui nous de ta puissance. Saint Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. L'Esprit de Sagesse, nous avons besoin de toi. L'Esprit de Sainteté, nous avons besoin de toi. L'Esprit de Vie, nous avons besoin de toi. Inonde nos âmes maintenant. Inonde nos cœurs, inonde nos esprits. Au nom de Jésus, tendre Père, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi de ta puissance, rêvez-moi maintenant de ta puissance Au nom merveilleux, glorieux et précieux de Jésus-Christ de Nazareth Tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être adoré Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Gloire et louange à toi Seigneur Jésus de Nazareth Bien aimés que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse tous Au nom précieux, glorieux et merveilleux de jésus donc nous avançons avec notre service de cet après-midi euh, n'oubliez pas que le grand programme de, de fin d'année euh, en ce qui concerne la deuxième semaine c'est pour ce vendredi vendredi samedi et dimanche soyez déjà préparés, invitez les amis dites-leur que le programme de prière qui est beaucoup plus focalisé sur les rêves les cauchemars les identités spirituelles les marques maléfiques c'est déjà pour euh, après demain donc, après demain, ça sera vendredi, on va démarrer. Donc, nous ne sommes pas encore. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'autres choses. Priez Jusqu'à sortir de la manipulation des géants. Donc, je vous salue déjà. Vous me suivez depuis l'Europe, vous me suivez depuis l'Afrique, depuis l'Asie, depuis l'Océanie. Recevez nos chaleureuses salutations. Que les dieux très hauts vous arrosent, que les dieux tout-puissants vous bénissent. On est ensemble. Vous êtes à Madagascar, à Antananarivo. Vous nous suivez depuis euh, la République sud-africaine. Vous êtes où, à Jobourg? Que Dieu bénisse, vous êtes à Durban, je vous salue. Cape Town, recevez nos, salu nos salutations. Euh, Pretoria, je ne vous ai pas oublié. Nous saluons tous ceux qui nous rejoignent qui nous rejoignent depuis Harare, nous sommes au Zimbabwe. Nous saluons ceux qui sont depuis euh, la Zambie. Que Dieu bénisse, vous êtes à Kassumbalé, Salbumbashi, Likasi, Kolosi, en RDC tout entier. La RDC tout entière, vous dois-je dire je vous bénis et je vous salue à Kinshasa, La Belle, je salue ceux qui sont de l'autre côté de Brazzaville, Pointe-Noire, Ponton, la Belle, je vous salue également au nom de Jésus. Gabon, Libreville, Port Gentil, euh, Douala au Cameroun. Je vous bénis, je vous aime tous. La Côte d'Ivoire, Abidjan, Yopogon. Je vous ai pas oublié, Yopougon. Ok. On est ensemble, donc euh, je salue toute l'Afrique, en hein, citant quelques noms seulement. Donc si vous n'avez pas cité votre pays, cela ne veut pas dire que je vous ai oublié. Vous êtes dans mon cœur, que les dieux tout-puissants vous bénissent. Je bénis tous ceux qui nous suivent depuis l'Europe. Vous êtes en France, en Belgique, en Suisse, en Italie, euh, en Angleterre, partout, en Allemagne. Je vous salue je vous bénis au nom puissant de Jésus. Au nom précieux de Jésus, je bénis ceux qui sont depuis les États-Unis d'Amérique, tous les États, je vous aime. Je bénis ceux qui sont depuis le Canada. Vous êtes au Brésil, je vous salue, je vous bénis. Euh, je n'ai pas oublié les frères de l'Australie. On est ensemble. Allez, sans plus tarder, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans euh, Nombre, chapitre 13, verset 33. Job, euh, plutôt, Nombre chapitre 13, nous allons lire le verset 33, parce que nous parlons des géants. Priez jusqu'à sortir de la manipulation des géants. Lisons la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Job, euh, plutôt, euh, j'aime bien les livres de Job. Hein? Nombre chapitre 13, verset 33, la Bible dit, on peut même commencer à partir du verset 32. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. <rire> Tous ceux qui, tout ce que nous y avons vu, sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anac, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. <rire> Que Dieu bénisse sa parole Au nom précieux et glorieux de Jésus Christ Là nous parlons de Canaan Canaan qui doit être exploré Nous devons prier jusqu'à sortir de la manipulation et de l'intimidation des géants Ici il s'agit de l'histoire d'Israël Dieu parle à Moïse et lui dit Sors mon peuple de la servitude d'Égypte, du pays des Pharaons, et je vais le conduire jusqu'à Canaan, terre promise. Moïse a commencé la démarche, le processus de l'exode, c'est-à-dire le déplacement d'Israël de la servitude jusqu'à Canaan. Ils vont traverser à sec la mer rouge Vous connaissez comment ça s'est passé à sec mes amis De manière miraculeuse Ils ont mangé la manne Ils ont mangé des cailles La puissance de Dieu s'est manifestée La Bible dit Pendant qu'ils traversaient le désert Ils ont fini le désert Avant d'entrer dans Canaan Moïse envoie les espions Douze espions deux qui avaient un langage positif, dix autres avaient un langage négatif, c'est-à-dire ils avaient un discours de découragement. Ils sont allés pour explorer Canaan, c'est-à-dire les espions, espionner, voir un peu comment est la ville, par où est-ce qu'on peut rentrer pour prendre possession de cette ville, est-ce qu'elle est sécurisée, le mode de vie est comment, tout ça c'était une sorte d'espionnage, de, une sorte d'enquête. Et Moïse va choisir 12 personnes Parmi les 12 Il y a Josué fils de Nun Et Caleb Qui faisaient partie La blédie sont partis arrivés là-bas, ils ont vu des géants La population Et la ville étaient sécurisées Par des géants Des personnes de haute taille Comme des Goliaths ça dit que vous et moi, à leurs yeux, nous serons comme des sauterelles, comme eux-mêmes sont en train de le dire. Ça dit qu'ils peuvent être même le, fois 2 ma taille là. 4 mètres, 5 mètres. Des personnes robustes. Et c'était un obstacle, un problème sérieux. La Bible dit les douze sont revenus. Ils étaient divisés en deux. Dix avaient un discours des personnes craintives, des personnes. Qui avait totalement peur Qui était frustré Qui était découragé se disait c'est fini On a parcouru des kilomètres Des kilomètres dans le désert pour rien Parce que la ville en question Qu'on espérait Être une ville de bénédiction Une ville où nous allons nous reposer Une terre de repos, une terre de rafraîchissement D'après la promesse qu'elle est entre Dieu Nous avait faite Apparemment Les choses semblent être compliquées Les choses semblent être compliquées. Bien-aimés frères et sœurs en Christ. Ça se passe comment, mes amis? Ils rentrent ils disent à Moïse, Moïse, tu aurais fallu nous laisser là-bas. Vaut mieux même les Égyptiens, hein? on a la même taille. Bien qu'ils ont des armes, mais on a la même taille, peut-être on peut même les affronter. Toi-même, Moïse, tu en as tué quelques-uns. Mais le type de personnes qu'on a rencontrées dans Canaan, hey, à leurs yeux, nous sommes comme ça, comme des sauterelles. Même s'il fallait se battre, je ne sais même tu vas commencer par où. Parce qu'il peut t'écraser comme ça et c'est fini. C'est fini pour toi, Moïse. Quand on compare les Égyptiens, ils sont différents, c'est des personnes spéciales. Est-ce que vous comprenez mes amis Est-ce que vous comprenez mes frères C'est comme ça que ça s'est passé. Et la Bible dit, le peuple était découragé. C'est alors que Moïse va écouter, l'un après l'autre, les dix, les dix premiers avaient le même discours. Bien aimé dans la vie, il y a des moments où l'on se pose des questions. On cherche à savoir, est-ce que ce que Dieu m'avait dit était-il vrai ou bien c'était le mensonge. Il y a des moments, quand tu arrives devant certains faits, certains obstacles devant toi, tu te poses la question de savoir, est-ce que Dieu. M'avait-il menti Ou bien il était en train de rêver Est-ce qu'il avait promis pour de vrai Ou bien c'était mes propres imaginations Ah mes amis, l'éternel notre Dieu, il ne ment jamais. La Bible dit tout ce qui était hier, c'est ce qui est aujourd'hui. Si hier il y a eu des personnes qui avaient un discours de découragement à cause des géants qui étaient dans leur qui occupaient la terre qui leur, qui leur a été promise par Dieu. Laissez-moi vous rassurer qu'aujourd'hui encore, il y en a, il y en a, bien aimé Seigneur, des géants qui prennent possession et qui occupent des terres des fils et des filles de Dieu. Il y a des personnes qui ont reçu des promesses de la part de l'éternel, soit par prophétie, soit par parole de connaissance, soit par une vision, soit même dans un songe, même par une voix audible, Dieu t'a vraiment parlé avec tous les signes, ou bien tous les signaux, et tu es persuadé que c'est Dieu qui a parlé, maintenant, au temps de l'accomplissement, tu vois la présence des géants, hey, les géants, les géants sont là, bien, mes seigneurs, dans le temps adverse, ils occupent nos terres de possession, nos terres promises. Ils occupent mes seigneurs. Ils viennent se présenter quand nous sommes à, au seuil de notre victoire, au seuil de notre rêve. Quand on veut saisir des choses promises par Dieu. C'est alors que les géants viennent se présenter généralement dans la vie des fils et des filles de Dieu. Je ne sais pas quel type de géant se présente devant toi seulement au seuil, à l'entrée des canons. Je ne sais pas ce que Dieu t'aurait promis aujourd'hui, ma soeur. Je ne sais pas ce que Dieu t'aurait promis, mon frère. Je ne sais pas ce que Dieu t'aurait promis. Mais souvent, les géants, on le remarque, ils s'agitent, ils se manifestent quand tu es au seuil. C'est à l'entrée des canards qu'on rencontre les géants. On n'a pas, on on pas rencontré les géants dans le désert. On ne les a pas rencontrés, mes seigneurs, dans le désert. Mm -mm. Dans les et déserts, c'était d'autres épisodes, c'était les serpents brûlants, euh, c'était la, la, la sécheresse du désert, et là on a vu la puissance de Dieu, Moïse a fait jaillir de l'eau dans le du rocher, et on a vu le miracle de la manne, on a vu les cailles, les gens ont mangé, et la puissance de Dieu était à l'œuvre, mais maintenant c'est à la porte des Canaan, au temps de l'accomplissement. C'est là que nous voyons l'opération et l'influence ou la manipulation des géants. Ils intimident, ils grimacent. Très souvent, quand tu vois des géants dans ta vie s'élever, comprends que la bénédiction n'est plus loin, et la terre promise, tant attendue, n'est plus loin de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir Est-ce que je parle à quelqu'un cette nuit voilà que je donne trois différents temps parce que je ne sais pas effectivement il est quelle heure chez vous. As-tu remarqué la présence des géants dans ta destinée? Comprends que le temps de l'accomplissement des choses tant promises par Dieu n'est plus loin. Tu es au temps de ta visitation tu es au temps de ta bénédiction. En très peu de temps, si tu peux seulement te concentrer et tu peux replacer ta confiance en Dieu et tu peux fermer les yeux pour ne pas voir les gens mais voir la grandeur de Dieu, tu palperas les choses promises et Dieu se glorifiera dans ta vie. Si tu es là, tu es prêt, tu ressens ce genre de choses, tu vois la manifestation des géants dans ta vie, les géants se sont levés dans ta famille, les géants se sont levés dans ton quartier, les géants se sont levés dans ton travail, les géants se sont levés dans ton entourage, dans tes activités commerciale dans ton ministère les géants se sont levés et comprends que tu es non loin de canaan tu es non loin de canaan la terre tant promise par l'éternel notre dieu et celui qui t'a fait la promesse n'est pas un homme pour mentir ni un fils de l'homme pour te repentir pour se repentir. il est là il veille à accomplir ce qu'il t'a promis mais tout dépend de ton attitude donnez moi quelques partages mes amis qu'on avance ce n'est pas une émission d'enseignement et de prédication, de longues prédications, mais c'est une émission de prière. Nous allons prier jusqu'à sortir de la manipulation et de l'intimidation des géants. Que Dieu nous sorte de l'influence des géants. Que Dieu nous sorte de la frustration des géants. Que Dieu nous sorte des lois établies des géants. Que Dieu nous sorte de la peur des géants. Parce que la terre promise est là, nous devons palper les promesses que Dieu nous a faites. Les géants se présentent vers le terminus de notre course. C'est pourquoi la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Les géants, tu ne les verras pas au désert, plutôt en Égypte ou bien devant la mer rouge. Les géants, c'est dans le Canaan, à la terre promise. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur notre Dieu, sors-nous de la manipulation, de l'intimidation et de l'influence. Des géants, qui nous effrayent point, qui qu qu ne nous enterrent point, qui ne puissent pas nous dissuader, qui ne nous fassent pas croire que tu es un menteur. Ce que tu as promis, Seigneur, tu l'accompliras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te bénisse, mon frère, et qu'il te bénisse abondamment. La Bible dit les dix étaient découragés, mais deux seulement vont venir. Parmi lesquels Josué, fils de Noun et Caleb. Ils descendent, Josué, fils de Noun et Caleb. Moïse écoute encore un son de cloche. Bien aimé, il y a deux voix qui viendront toujours. Deux voix qui vont vous parler. Il y a la voix des dix espions Tu ne les verras pas physiquement. Mais tu vas entendre cette voix au niveau de tes pensées, tu peux même entendre la voix aller plus loin dans des rêves, tu peux m'entendre plus loin cette voix audible, la voix des terreurs la manipulation des géants. Ils peuvent se manifester par des frustrations, ils peuvent te frustrer dans des rêves. C'est ainsi que certains vont rêver des gens qui les poursuivent, qui les attaquent bien qui leur barrent la route. Quand tu rêves, tu es toujours petit et tes ennemis sont grands. Comprends que ce sont ces géants dont nous parlons. Papa, je vois des personnes compliquées qui me barrent la route, qui ne veulent pas que je puisse avancer. Et pourtant, j'étais sur les champs. J'ai planté planté autant de la moisson. J'ai vu des géants qui se sont présentés sur mon champ, m'empêchant de cueillir des fruits. Oh, géant. Géant, tu mens. Que le Dieu Tout-Puissant te permette D'écouter un deuxième son de cloche. Est-ce que je parle à un hein, Moïse? Moïse, c'est toi qui as écouté Dieu. Moïse, c'est toute personne qui a une promesse de la part de l'Éternel. Ce n'était pas le peuple qui avait écouté Dieu. C'est Moïse qui a écouté Dieu là, au buisson ardent. À la buisson ardente. C'est Moïse qui a écouté Dieu là-bas. Dieu lui dit: prends mon peuple et je vais les conduire en Canaan. C'est Dieu qui a parlé. Moïse avait un peu de doute. Il dit, bon, j'accepte. Mais ce peuple-là connaît la terreur des, des, des, des pharaons. Ils ont peur de lui. Donne-moi des signaux. C'est-à-dire que c'est Moïse qui avait écouté. Ce n'était pas le peuple. Aujourd'hui, je ne parlais pas au peuple. Le message est adressé à un Moïse. Oh, je parle au Moïse. C'est toi, maman Moïse. C'est toi, papa Moïse. Je parle à quelqu'un qui a des promesses de la part de Dieu, Dieu t'a dit je te rendrai un homme fort, tu es une race bénite, Dieu t'a dit qu'il te rendrait au large, il t'a promis un beau mariage, il t'a promis des enfants, il t'a promis un travail, il t'a promis la longévité, il t'a promis la bonne santé, il t'a promis la stabilité. C'est des promesses avec précision que tu as reçues de la part du Seigneur Tu es de la race de Moïse Quelqu'un qui a la capacité d'écouter Dieu Et de marcher selon la prophétie, selon l'orientation divine Tu marches selon l'orientation divine Depuis des mois, des années, des jours Tu marches avec la promesse de Dieu Et tu sais que c'est Dieu qui t'a promis des choses Veillera à les accomplir C'est toi Moïse à qui je parle maintenant Ce message t'est adressé Qu'est-ce que Dieu te dit ce soir, maman Moïse, papa Moïse, maman Moïsette Dieu m'envoie te dire, ne te limite pas seulement à écouter les dix espions. Ils peuvent prendre leur temps pour te faire montrer la grandeur des géants. Les dix espions, ce sont des pensées négatives, des pensées de peur, des pensées de frustration, des pensées de doutes. Ah, Dieu a promis, mais la ville en question, il faut apprendre les Chinois. Hey, L'anglais, là, est compliqué. Ah, moi, j'avais négligé le français. Mais il faut parler bien français. Mais moi, j'ai un problème de langue. Là, c'est le langage des dix espions qui te font voir des choses toujours compliquées. L'impossibilité de réaliser ton rêve. Je suis sur la terre en question, mais le monsieur qui détient mon dossier là vraiment, il est méchant, c'est un raciste, il est tribaliste, c'est un coureur de jupons, il ne laisse pas passer les jolies femmes comme moi, ce sont des pensées de découragement, des pensées de frustration, des pensées de doute. Qu'il soit coureur des jupons, qu'il soit tribaliste ou raciste, qu'il soit méchant ou comment, ce n'est pas ton problème. Le problème est que Dieu t'a dit quelque chose. Qu'est-ce que Dieu t'a dit Tu travailleras Oui, je travaillerai. Garde ce que Dieu t'a dit. Banalise l'aspect et l'influence, l'aspect extérieur terrifiant des Goliath ou des géants. La mission, bien-aimé Seigneur, des géants, c'est d'intimider de te dissuader, de te pousser à rejeter la confiance en Dieu. Aussi longtemps que tu regarderas toujours les géants, regarder la taille, regarder les choses toujours du côté négatif, des choses qui te font peur, des choses des de frustration, aimé, Seigneur, tu n'avanceras jamais et tu ne remporteras aucune victoire dans la vie. Dans 1 Samuel chapitre 17 verset 32, l'Abbé dit, David arrive à Térebent. Avant que arrive, n'arrive à Térebent, l'armée d'Israël était là. Ils ont fait 39 jours et 39 nuits. Ils ne faisaient que regarder la taille. La taille de Goliath. Ah, oh, il a des muscles. Il a des biceps. Ah, oh, il est géant. Oh, je n'ai jamais vu euh, pareil homme. Ah, ah, ah, Il y a des gens qui sont très élancés comme ça Ils étaient là en train de contempler la grandeur La, la, la morphologie euh, Des de, de, de, de Goliath qui faisaient peur Bien aimé Dans la vie, quand tu vas toujours rester là En train de t'avoir peur de, de trembler En train de, de, de pleurer Parce qu'il y a un Goliath qui se lève devant toi Et qui te fait trembler Tu pleures, tu pleures toujours Tu n'avanceras jamais Tu n'avanceras jamais la vie que tu vois c'est un combat La vie c'est un combat contre l'inconnu La Bible dit ceci Bien-aimé bien dans le Seigneur Depuis Jean-Baptiste Là c'est Jésus qui parle Même le royaume des cieux Il est forcé Même le royaume des cieux Il est forcé Donc il faut apprendre à risquer Il faut affronter la vie même les gens qui pensent qu'en Amérique ou en Europe, là, la vie est facile. Non, ce n'est pas facile. C'est des risques. Ah, tu ne risques rien. N'a rien, les hommes de ce monde ont dit ça. Pour aller travailler, tu dois quitter ta maison, aller dans des snows, La neige. Et conduire dans la neige, bien aimé Seigneur, la voiture peut glisser, tu peux te retrouver quelque part dans un ravin. Ah, mais c'est des risques. Des pilotes qui ont un peu des de moyens là. Ils risquent également, ils volent dans les airs. En cas de panne là-bas, personne euh, ne va, va échapper à la mort. Ah, il faut que Dieu te fasse grâce pour que tu sois un rescapé. Allez-y, des kilomètres, des kilomètres en l'air là-bas. La vie, c est, c est, ce sont des risques. C'est pourquoi coup de chapeau à toutes les mamans. Les mamans qui vont enfanter là-bas. Neuf mois de grossesse, mais après avant d'enfanter, là, c'est également la vie et la mort. Donc, comme pour dire à quelqu'un, cesse d'avoir les yeux braqués sur la taille de Goliath qui te fait peur. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui porte la sémence ne regarde pas le vent. Ah, jette-toi dans les vides. Ne passe plus ton temps à regarder la grandeur de Goliath. Tu ne vas rien faire. Aussi longtemps, lisez bien 1 Samuel 17. 32. Jusqu'à la fin. 39 jours et 39 nuits. Pendant tout ce temps, ils étaient en train d'observer, en train d'être intimidés par la taille des Goliaths. Ils avaient peur, bien aimé, Seigneur, ou bien qu'ils avaient un véritable Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Israël n'a pas pu avancer. Je pose la question à quelqu'un qui me suit. Pourquoi n'avances-tu pas? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait trembler? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Quel est ce géant qui t'empêche d'évoluer? Je vous ai toujours dit, bien aimé le Seigneur, l'ennemi commence par opérer dans le spirituel. Dans le spirituel d'abord. Quand dans le spirituel, tu rêves par exemple des géants comme ça. Tu es toujours faible d'esprit, tu es toujours petit dans le spirituel. On te donne des ordres, on t'intime des ordres, on te chasse, on te poursuit, on te jette dans des ravins, on te manipule, on te jette dans l'air, on te frappe toujours dans des rêves. Toi, tu es toujours frappé, tu es toujours inférieur, tu es toujours pauvre, tu es toujours minable, tu es toujours un bébé ou un enfant. Bien, mais, mais Seigneur, c'est des mauvais rêves comprends que ta vie est encore sous l'influence des, des, des, des géants dont nous parlons et tu dois prier pour que Dieu te sorte de cette manipulation d'abord dans les mondes des esprits c'est alors que tes yeux s'ouvriront que tu pourras également affronter les choses et les réalités dans les physiques est-ce que je parle à quelqu'un? tu marches dans la crainte de Dieu tu pries Dieu en esprit, en vérité, mais toutes les nuits, il y a un géant qui vient comme mari de nuit, comme femme de nuit, et qui abuse de toi, indépendamment de ta volonté. Je connais un frère qui lui s'est réveillé le matin comme ça, mouillé. Ah, Seigneur, je suis encore mouillé. Je prie au nom de Jésus que tous les géants qui venaient sous forme de mari, de nuit, sous forme de femme, de nuit, abusant de ton corps, te suyant le corps, souillant ton temple, que ces géants tombent au nom précieux et merveilleux de Jésus. On va commencer d'abord par nous lever contre les géants dans les rêves, les géants dans les spirituels. Pendant tes moments de sommeil, tous les géants qui, t qui te barrent la route, tous les géants qui t'empêchent d'émerger depuis le monde des esprits, que tous ces géants libèrent ta vie Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Que le Dieu Tout-Puissant nous aide En tout cas, que Dieu nous aide, mes amis Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois concentré, mon frère Nous allons commencer d'abord par Prier par rapport à cela Et on va avancer encore Parce qu'on a encore quelques minutes J'aimerais que tu élèves ta voix pour dire à Dieu Tendre Père, je refuse je refuse d'être manipulé d'abord depuis les rêves. Je refuse cela. Bandoto n'a inzambé et changer forme. Pourquoi dois-je continuer à être minable Elle dit l'esprit que nous avons reçu, c'est pas un esprit de timidité. De, de, de, de timidité mais c'est un esprit par lequel on peut dire Abba Père. Un esprit de puissance, d'amour et de force. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je viens rejeter, refuser et annuler les mauvais rêves dans lesquels je suis un minable, je suis quelqu'un à manipuler je suis quelqu'un qu'on poursuit Je suis quelqu'un qu'on jette dans la fosse Je suis quelqu'un qu'on chicote à tout moment Quelqu'un à qui on ravit des choses Seigneur notre Dieu j'en ai marre de cela Change mon identité aujourd'hui Je refuse d'être minable D'être quelqu'un manipulable D'être toujours en face des géants Qui me manipulent d'abord dans les rêves Je commence par refuser cela Et change mon identité aujourd'hui Aujourd'hui c'est ton jour La Bible dit l'esclave ne restera pas esclave Élève ta voix Prions tous ensemble au nom du Seigneur Seigneur Jésus, Alléluia. et tout puissant, le Dieu très haut, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Nous voici devant ton trône de gloire, la prière élevée de mon cœur. Que tu sois le Dieu qui nous délivre de toute influence et manipulation dans les rêves d'abord. Nous refusons d'être sous la domination, la manipulation, l'influence des géants dans nos moments de sommeil. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, je refuse d'être minable, je refuse d'être écrasé, je refuse d'être piétiné, je refuse d'être manipulé, je refuse d'être mordant, t'es papa, intimidé dans des moments de rêve. Dieu Tout-Puissant dans le spirituel commence d'abord ma délivrance. Délivre-moi de cette identité qui fait que je sois toujours faible devant mes ennemis dans le rêve. Oh Père éternel, je refuse la petitesse, je refuse la médiocrité, je refuse d'être aux yeux des, des géants, des fils d'Anac, comparables aux sauterelles. Papa, je refuse. Je refuse cela, au nom puissant de Jésus, je dis non à cette marque, à cette identité à la spirituelle, je refuse, je refuse, bien aimé, prie, prie ma soeur sur cette belle mélodie, je te laisse deux minutes de prière, prie encore une fois. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, tendre père, nous voici devant ton trône, El Shaddai et les Lyons, nous voici devant ton trône, te demandant, Yahweh, de bien vouloir user des grâces et de miséricorde envers nous, au nom puissant de Jésus-Christ, El Shaddai et les lions nous voici devant ta face te demandant Yahweh de bien vouloir te manifester dans nos vies Seigneur et de changer notre identité. Commence par le changement d'esprit, le changement dans mon esprit, dans nos âmes, dans nos centres de sentiments. Papa, dans notre raisonnement, dans notre être intérieur. Seigneur, change-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimés que l'éternel Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse richement. Le plus grand combat et la plus grande délivrance d'abord dans le monde des esprits. La Bible dit, les dix espions, quand ils sont revenus, personne ne leur avait dit que vous, vous êtes comme les sauterelles. Mm -mm. Les gens ne leur ont pas dit ça. Les géants ne leur avaient même pas dit ça. Eux-mêmes, dans leur pensée, dans leur esprit, dans leur être intérieur. Voilà pourquoi on commence par le travail de l'homme intérieur. Qui t'a dit que l'ennemi est plus fort que toi C'est toi-même. C'est toi-même qui te mets dans une position de faiblesse, dans une position de, de médiocrité, de petitesse. Le plus grand combat de l'homme, c'est l'homme intérieur. Jésus-Christ dit aux disciples, « Il ne te sera fait que selon ta, ta foi ». C'est lui qui demande à Dieu des choses et qui doute au-dedans de lui, qui ne s'imagine même pas que Dieu pourra lui donner quelque chose. C'est ce que Jésus dit. Tu demandes à Dieu quelque chose et tu doutes. Ne pense même pas que tu auras quelque chose de la part de l'éternel. C'est ce que Jésus dit. J'aimerais que tu commences d'abord par crucifier ce vieil homme-là. Cet homme qui te fait penser. Cet homme qui développe en toi la voix des dix espions. Qui te fait penser que toi tu es une sauterelle. Toi tu es un minable, un petit. Qui te fait voir que toi là, on peut t'écraser en un clin d'œil. Commence par crucifier cet homme-là intérieur. De la peur. Quand les gens veulent aller, aller à Dubaï, tu as peur. Et là-bas, ils portent des tenues un peu compliquées là. Ah, moi, je suis chrétien. Bien aimé. Les chrétiens vont là-bas. Ils achètent des choses et ils reviennent, ils vendent. Depuis des années, ils vont. Des pensées négatives. Eh, là-bas, dans tel pays, là-bas, c'est un pays qui ne sont pas chrétiens comme moi. Bien aimé, crucifie le vieil homme de la peur et du doutes. C'est ainsi que quelqu'un qui a des pensées comme ça, qui entend toujours la voix des disceptions, il ne pourra pas aller faire les chants. Parce qu'avant d'aller au champ, il va passer par une petite savane là-bas, il dira quoi Un lion peut venir et me, me dévorer. Tu vas rester, tu as peur du lion, mais tu ne vas pas manger. Il faut partir. Tu passes par la savane. Tous les villageois passent par là, ils vont travailler, ils font les champs, ils y reviennent. Depuis des années, il y a eu un cas isolé, des accidents, etc. Oui, mais c'est des cas isolés. Qu'est-ce qui te rassure que c'est seulement toi là qui sera, qui sera dévoré par les lions c'est le vieil homme, l'homme de la petitesse, l'homme de la peur, l'homme du doute, l'homme du découragement et de remettre l'esprit qui te pousse à remettre en cause tout dans la vie. Il faut le crucifier, cet homme-là. C'est un homme de sous-développement, un homme qui ne te permettra jamais d'évoluer. Commence par le déraciner, le crucifier. Que quelqu'un dise que cette pensée négative, cet homme qui me fait voir que Goliath et les géants sont plus grands, et moi je suis comme une sauterelle à leurs yeux, je crucifie cette façon de voir les choses en moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bannis la peur, bannis le fait de se sous-estimer. Qui te dit que toi tu ne peux pas faire l'université Qui te dit que toi tu ne peux pas te marier Ah, le mariage là c'est pour... D'ailleurs moi je ne suis plus belle, hein? je deviens de plus en plus moche C'est toi qui dis que tu es moche Et laissez-moi vous dire mes frères et soeurs La plupart des femmes qui sont dans des foyers stables, bénites La plupart ne sont pas si belles que toi ah, je vous dirais que le, le, la, les, les plus grandes, les plus belles femmes, messeigneurs, la plupart d'entre elles sont dans les rues. Beaucoup sont dans la prostitution, le plus vieux métier. Ah, je vous dis la vérité. Ah, Delilah n'était pas une, une, une petite femme, c'était une belle femme. Delilah. Posez la question à Samson, vous direz des femmes, des femmes philistines qui faisaient la prostitution, c'était des jolies femmes. Est-ce que je parle à quelqu'un pourquoi tu te disqualifies avant d'affronter La vie, on l'affronte. La vie est un combat. Jésus-Christ dit, même le royaume des cieux, <rire> il appartient au violent. Il faut se battre pour, pour, pour réussir dans la vie. La vie, c'est question de risque. Jusqu'à sortir de la manipulation des géants, ça commence au niveau de ton homme intérieur, au niveau de ton esprit. Le monde des ténèbres pour te terrasser va commencer à jouer d'abord avec ton esprit, te es terrifier, te faire peur, te faire peur quand la peur prend possession. Quand déjà toi-même tu doutes que tu ne pourras pas affronter la vie, tu es dans ton esprit, tu te dis que les géants là vont m'écraser. C'est fini, tu es déjà écrasé. Déracine ce genre de pensées. Quand déjà tu te disqualifies que toi là vraiment depuis janvier jusqu'aujourd'hui en novembre là je n'ai même pas eu un fiancé, est-ce que c'est moi en décembre là que j'aurai quelqu'un Ah, moi donc le mariage c'est vraiment en 2023 ou bien 2024 C'est toi déjà qui te mets ça dans ton esprit, c'est que le fiancé même qui était à la porte là il ne va plus arriver. Ah, je vous dis la vérité mes amis, je vous dis la vérité. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même au niveau de ses pensées. Les dix espions sont venus. Personne ne leur avait dit là-bas en Canaan que vous, vous êtes des sauterelles. J'aurais même compris les frères de David et l'armée d'Israël, parce que Golette était en train de leur dire ça. Mais les espions-là, des vrais craintifs, des vrais peureux, des naïfs, personne ne leur avait dit que vous êtes des sauterelles à nos yeux. Qu'est-ce qui te fait peur, qui te pousse à, à remettre même la foi en Dieu en cause, ta foi en Dieu, tu l'as remets en cause. Pourquoi Est-ce la maladie Pourquoi tes pensées seront toujours tournées vers des personnes qui sont mortes du cancer, qui sont mortes du sida, qui sont mortes de, de, de la pandémie, je ne vais pas citer le nom, la pandémie qui terrasse les gens actuellement. Pourquoi tes yeux ne peuvent pas voir du côté positif Voir également des miracles d'Aïdi Nabala. Voir les actes du pasteur Kalala que nous faisons chaque premier, premier dimanche du mois. Des gens qui sont guéris de cancer, des gens qui sont guéris des maladies, des, des, des, des, des, des paralysies, des gens qui sont guéris, bien-aimés mais, Seigneur des, des, des maladies, des, des nerfs guéris. Des gens qui sont guéris des hernies. Tu peux également jeter un coup d'œil du côté positif, voir ce que Dieu fait. Est-ce que je parle à quelqu'un Regarde maintenant ton enfant qui est malade Regarde ta femme qui est malade Regarde ton mari qui est souffrant Commence à voir le côté positif Crucifie la voix Rejette la voix des dix espions, des dix espions Qui t'empêchent de placer ta foi en Dieu Et crucifie ces vieils hommes -là qui, te, qui viennent te souffler Aux oreilles, dans ton esprit Et ça monte même dans tes, dans tes moments de sommeil Dans tes rêves Parce que tu as toi-même accepté au-dedans de toi le, La négativité le pessimisme, voilà pourquoi ça monte même jusqu'au niveau de ton esprit, de ton âme pendant la nuit. Tu commences à recevoir des mauvais rêves où on te tape, on te bat, on t'enterre, on te jette en prison, on te crucifie, on te, on, on, on, on, on te poignarde, on tire dessus sur toi, sur toi plutôt, on tire sur toi. Parce que toi-même, tu as cru en la voix des dix esprits. C'est possible que nous rejetions cela. Crucifions les vieillons, refusons les pensées négatives, rejetons le et prenons le sang de Jésus. Purifions nos pensées, purifions nos âmes, purifions nos langages. Et quand les pensées se développent comme ça, tu auras du mal à prononcer les bonnes paroles. Tu as beaucoup raisonné négativement et que tu as du mal à prononcer les bonnes paroles. De ta bouche ne sortent plus que des paroles négatives. Il y a de ces gens, quand tu les écoutes, ils ont du, elles ont, ces personnes-là, elles ont du mal à vous parler des bonnes choses. Ah, vraiment, qui a dit hein? Ah, vraiment, si, je ne sais pas si ça ira. Hein? La façon dont nous sommes en train de mener la vie, c'est comme si ça n'ira plus jamais. Ah, c'est comme si je ne vais plus réussir dans la vie. Ah, c'est comme si moi, je ne vais plus me marier. Hein? Ah, c'est comme si, je, je ne sais pas si j'aurai encore des enfants. Jusqu'à 47 ans, 48 ans, je n'ai pas encore de fiancée. Ah, est-ce qu'un robot aura vraiment? Est-ce que vous comprenez? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce qu'on parle du cœur, là, ce n'est pas les myocardes, les muscles cardiaques, mais c'est l'âme, le centre des sentiments. Aujourd'hui, ce soit le jour de la délivrance, pris jusqu'à sortir de la manipulation. Tout ça, c'est quoi? C'est la peur de ce que tu vois. Des réalités de la vie. Là, j'ai en train d'avancer. C'est une réalité. Mais ce n'est pas la vérité. L'apprentissage la, de la langue chinoise ou anglaise ou française ou lingala ou koutouba du pays d'accueil, ce n'est pas la vérité. C'est une réalité. Ça peut être difficile, mais tu peux t'adapter et réussir. Le fait que tu n'aies pas étudié depuis la maternelle jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas une raison... Suffisante Qui puisse te rassurer Que tu vas rater toute ta vie L'école, quelle école a fait Joseph Pour qu'il soit premier ministre Sur une terre étrangère Il a étudié où De la prison Jusqu'à la primature Je ne suis pas en train de chercher à abrutir les gens Va fréquenter, c'est bien, nous tous nous avions étudié Ah oui, on a été à l'université le problème ce n'est pas les études Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas tout Le problème mes frères et sœurs C'est la grâce de Dieu Qui est capable de te tirer de l'indigence Et de te faire asseoir avec des grands Beaucoup ont des diplômes Mais qui ont échoué dans la vie Tout comme beaucoup également n'ont pas étudié Et ils ont réussi Est-ce que je parle à quelqu'un? Je connais des grands footballeurs. Il ne sait même pas écrire une phrase en français ni en anglais. Millionnaire. Suite au talent que Dieu a mis en lui. Beaucoup de basketteurs également. Dis-lui, écris-moi une phrase, je ne connais pas. Mais Dieu l'a rendu au large. Pourquoi ne peux-tu pas voir la vie du côté positif Crucifie les dix espions qui te font peur, qui t'intimident pour rien. Les, les dix espions doivent mourir dans ma vie. Est-ce que tu peux faire cette prière Ferme tes yeux pendant 5 minutes, que tu dises à Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas le combat contre les sorciers, le combat contre la voix des dix espions qui vient me faire peur, qui vient m'intimider, qui vient me frustrer dans mes pensées, dans mes sentiments et qui me fait voir la vie du côté négatif. Élève ta voix, commence à prier en oh nom puissant. Nazareth, prions au nom du Seigneur Éternel le Dieu des armées Le Dieu d'Abraham Le Dieu d'Isaac et d'Israël Nous voici devant ton trône La prière est le de mon cœur au oh Dieu Que tu sois le Dieu qui nous a franchis Père éternel, nous avions compris que l'homme intérieur, papa, lorsqu'il est sensible à la voix des dix espions, il communique la négativité, le pessimisme et nous devenions méfiants. Même en toi, on commence à avoir du mal à croire, même en ta bonté. Yahweh, nous rejetons les pensées négatives. Aujourd'hui, nous divorçons avec les voix, les voix des dix espions qui sont allés pour voir Canaan, qui ont contemplé Canaan, une terre fertile, une terre où coulent le lait et le miel, une terre de bénédiction. Mais lorsqu'ils sont revenus pour donner les comptes rendus, ils ont fait un compte rendu, ils ont beaucoup plus martelé sur la taille des géants qui étaient. Et Yahweh, aujourd'hui, moi Patrick, moi Mireille, moi Jolie, moi... Moi, Elena, moi, Fifi, moi, Janine, Père éternel, moi, John, moi, André, je refuse, je refuse, Seigneur, de, de céder mon oreille ou mes oreilles aux dix espions. Je n'entendrai plus les rapports des dix espions. Les dix espions qui viennent me terroriser, m'empêchant de me lancer dans une affaire, m'empêchant de me plonger même dans le mariage, me faisant voir que le côté négatif, oh beaucoup ont été déçus dans le foyer, beaucoup ont été déçus dans le mariage, beaucoup ont été exploités, beaucoup ont été, euh, euh, ils ont été victimes de l'ingratitude de la part de leurs conjoints. Éternel, s'il y a eu des personnes qui ont échoué dans la vie, s'il y a eu des personnes qui ont été tuées, ils ont fait des crashes aériennes parce qu'ils étaient des pilotes. J'en connais également d'autres qui ont une cinquantaine qui sont allés même en retraite sans connaître même une sorte de crash, même une panne pendant leur conduite d'avion. Hey Yahweh, je viens aujourd'hui ordonner à mon esprit, à mon homme intérieur de rejeter les discours, de rejeter d'emblée les discours des espions. Ils ne m'affecteront plus jamais. Ils ne m'affecteront plus jamais. Les pensées Craintive, les pensées des doutes, les pensées des remises en cause. Père est entre Dieu et de la vie de Dieu et de la volonté de Dieu dans ma vie. Mais des pensées qui viennent pour amplifier la voix de l'ennemi, la voix de la ruine, la voix de la destruction, la voix de la mort, la voix des échecs. Père, je me délivre de cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je tomberai enceinte et j'enfanterai comme toutes les femmes. Je voyagerai dans des pays lointains Et je réussirai là-bas Parce que tu as dit sur une terre étrangère Tu nous donneras des frères et des sœurs Nous bannissons les pensées pessimistes Nous bannissons les pensées les discours des dix espions Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth bien aimés acclame le Seigneur Acclame le roi des rois Acclame l'agneau immolé de Dieu Acclame l'étoile brillante du matin Il est le rocher des âges, Le ressuscité du troisième jour Que Dieu te bénisse mon frère Qu'il te bénisse richement La Bible dit mes amis <rire> Parmi les douze Il y a deux qui vont venir avec un discours Autre, un discours différent Il s'agit de Josué fils de Noun et de Caleb. Ils ont été aussi à Canaan. Ils ont vu la ville, les dix espions. Ils ont vu les dix espions. Plutôt, Ils ont vu plutôt les géants. Oui, les géants, ils étaient visibles. Ce pas des imaginations des dix espions. Hein. Ils étaient des personnes, c'était des, des réalités. Ils étaient là, ils étaient réellement là, physiquement là. Tu pouvais les toucher aussi. Et il faisait peur Mais en dehors de ça Josué et Caleb sont venus Ils ont priorisé les côtés positifs Jésus dit aux disciples Il dit à tous ceux qui avaient besoin Qui aspiraient à la guérison, au miracle, etc Qu'il te soit fait selon ta foi Et paix s'améla Selon kondima Kondima, il y a pas boule Kondima, il y a pas pensée qu'il te soit fait selon la manière dont tu conçois les choses. Que ce livre de la loi ne se pas de la bouche, médite-le jour et nuit et agis selon. Ça dit quoi Tes pensées s'adaptent maintenant Tes, ton, ton raisonnement s'adapte selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est alors que tu vivras le miracle. Nous devons faire le choix. Savoir quoi prioriser. Les deux espions sont revenus. Ils ont également vu les géants. Ils ont vu autre chose aussi. Ils ont vu le lait. Ils ont vu le miel. Ils ont vu un pays bien et habitable. Quand ils sont revenus, ils ont refusé de beaucoup plus vanter les géants. Ils ont refusé de voir le côté négatif. Ils ont cru à la promesse de Dieu et ils ont regardé le côté positif. Ils ont vu comme Dieu. Dieu souvent, il nous cache les difficultés qu'on va rencontrer, bien les embûches qu'on va rencontrer pendant le parcours, notre parcours vers l'accomplissement de notre destinée. Je ce soir, ce matin, cette nuit tout dépend de l'heure à laquelle tu me suis que tu commences à penser, et à voir les choses comme Dieu. Dieu sait que sur le chemin sur le parcours de ta destinée, tu vas rencontrer des obstacles. Et il te cache le côté négatif. Mais il veut que tu ne voyes que le côté positif. Je parle à quelqu'un. Les combats que tu rencontres là, Dieu savait déjà que tu allais rencontrer tel, tel, tel, tel, tel, tel combat. Il t'avait caché peut-être parce que tu allais, tu allais avoir peur. Tu, tu ne serais pas parti, n'est-ce pas euh, Tu, tu n'aurais pas quitté l'Égypte pour aller en Canaan. Mais Dieu savait qu'il y avait des géants. Mais dans le discours, il ne parle pas des géants. Commence à minimiser l'ennemi Dans ses actions Je ne te demande pas de l'oublier Mais commence à déconsidérer Ne regarde pas trop l'aspect nocif de l'ennemi Il est nocif, oui Mais regarde le côté positif Celui qui est de ton côté le plus fort Et plus puissant que celui qui est dans le monde Réalise beaucoup plus l'aspect de Dieu La volonté de Dieu, le règne de Dieu Parce que c'est lui qui est souverain Malgré la force de l'ennemi, lui il est le Dieu tout puissant Il est capable de gérer tout Sauf rien c'est pourquoi je t'ai pris mon frère, ma soeur De commencer à penser comme Dieu De voir les choses selon Dieu Et non selon l'ennemi Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce qui fera ta force Dieu dit à Moïse Quand vous serez dans Canaan Et que vous aurez construit des belles maisons Est-ce que Dieu ne savait pas qu'il y avait des géants là-bas? Il savait Mais il ne parle même pas des géants il parle de ce que lui veut Que son peuple puisse vivre Il dit dans Canaan Vous allez construire des maisons Mais tout à l'heure Il sait que tout aussi Tout en sachant aussi Que dans Canaan Les maisons on ne va pas les construire si facilement Parce qu'il faut affronter les géants En dehors des géants Dont, dont, dont parlaient les dix espions Il y avait beaucoup d'autres obstacles Que Dieu nous cache Mais qu'on va découvrir sur terrain c'est pourquoi j'aimerais te dire Toi qui es sur un terrain Tu rencontres l'obstacle Tu rencontres la résistance Tu rencontres l'opposition Tu rencontres la méchanceté Tu rencontres des combats Belle-mère Seigneur Abandonne-toi entre les mains du Seigneur Le Dieu qui t'a envoyé sur cette terre-là Il est le Dieu qui te défendra Et il te donnera la victoire Ah je te dis la vérité mon frère Abandonne-toi entre les mains du Seigneur Parce que toi-même là Tu ne pourras même pas Les ennemis sont plus forts Plus puissants on se promène là sans armes sans quoi on est petit, tu es à l'étranger bébé seigneur tu n'as pas de famille notre force c'est en l'éternel des armées. Dieu sait que tu es faible voilà pourquoi le Dieu des faibles te soutient il te soutiendra toujours Comment savoir les choses comme Dieu en dehors de la présence des géants, Dieu savait il parle de lait, il parle du miel mais il sait, c'est lui qui a créé tout ça on ne peut pas parler du lait sans parler de la vache est-ce que vous comprenez Donc Dieu sait que les bonnes choses sont toujours cachées Il faut passer des ceintures Elles sont toujours verrouillées Il faut briser la muraille pour aller dedans Et prendre des choses les plus importantes C'est pourquoi il dit même le royaume des cieux <rire> C'est les violents qui vont s'en emparer Quand on parle du lait, on va le bœuf C'est-à-dire quoi On ne peut pas presser le lait de la vache <rire> Sans avoir des dégâts Posez la question à ceux qui font l'élevage On prend la chair, la vache là On la garde du côté de, de, de ces On appelle ça comment Maséke. De ces cornes là On, on, on le condamne comme ça Pour qu'on ne puisse pas bouger sa tête Quand vous allez presser le lait C'est le derrière qu'il vous laisse Posez la question à ceux qui ont fait l'élevage Parce qu'en pressant le lait Il peut se tourner contre toi Et te pénétrer et te, te, te, te te percer ces, ces côtes là il te soulève, il te jette plus loin Ah la vache elle te soulève Elle te jette plus loin, tu peux mourir comme ça Donc Dieu savait que c'est le risque Le lait c'est une bénédiction Mais avant de palper et de boire le lait là, Il y a un travail de risque Qui ne risque rien N'a rien Il parle de miel Dieu savait que qui parle du miel On voit les abeilles Moi votre âme serviteur J'ai été piqué par des abeilles à Calémie. Quand j'étais encore petit. Ah, je me souviens encore de cette histoire. Babi bendane kota kota ngana nzoto ndekonanga okaposa kokufakaraté et vimbi vimbi vimbi vimbi vimbi et fallait vendre au finabé bimisango papa pour la mafuta. C'était pas facile. Donc Dieu sait, il vous a promis le miel, mais il sait qu'avant d'accéder au miel, vous allez affronter les abeilles. La vie est un combat. La vie est un combat. Il ne faut pas accepter la facilité. C'est pourquoi je te parle maintenant. Toutes les grandes choses que Dieu t'a promises, ne pense pas que c'est avec facilité que tu vas les avoir. Apprends à regarder du côté positif. Si Dieu te montre seulement le miel, toi aussi commence à voir le miel. Alors les douleurs et les épines, les, quoi, les, les, les morsures des, des abeilles et les agitations de la vache que cela ne te ferait pas Celui qui t'a promis le miel Il sait qu'il te protégera Sur la terre où il y a le miel Tu rencontreras les bœufs Tu rencontreras la vache Tu rencontreras les abeilles Dieu le sait Mais celui qui t'a promis d'avoir le miel là. Il te protégera face aux abeilles Il te donnera la sagesse pour affronter les abeilles De sorte que tu ne sois pas Mordu bien piqué De sorte que tu sois pas, ta vie ne soit pas endommagée par la vache Ou les bœufs celui qui t'a promis les laits, il veillera également à ta protection. Commence à prier maintenant pour dire à Dieu. Père éternel, tu m'as promis des choses. Dieu t'a promis des enfants, et sait que tu es avancé en âge. Jusqu'à ton âge, là, tu n'as pas de fiancé. Dieu sait qu'il a la ménopause. Mais comme il continue à te promettre des enfants, crois en sa promesse. Crois. Crois-y. Dieu sait que tu es sur une terre, il y a l'insécurité, il y a des braqueurs, il y a des aventuriers, il y a des voyous, il y a des gens qui peuvent te faire du mal. Mais si continuent te promettre la vie et les succès là, crois en ce que Dieu t'a dit. Et Josué et Caleb, ils étaient dans cette vision-là. Malgré la présence des géants, les géants, on les a vus. Les abeilles sont là, les bœufs sont là. Mais la ville, elle est comme l'éternel l'avait promise. Ah Dieu, Dieu est merveilleux. Il promet à Joseph Je ferai de toi La colonne familiale Mais il lui cache Que tu vas passer par la trahison de tes frères On va te jeter dans la, dans la citerne Tu seras vendu comme esclave Il lui cache ça Il lui cache l'honneur et la réputation qui sera mise en jeu On va te traiter de violeur de femmes Alors que tu es innocent Ça Dieu lui cache Et tu seras jeté en prison à cause de ça à cause de la vérité Et Dieu lui montre quoi la gloire de la primature Mais les étapes là Dieu lui cache ça Est-ce que je parle à quelqu'un David arrive à Thérebent Je vais finir par là pour que nous puissions prier David arrive à Thérebent Pendant que les autres là sont en train de trembler 39 jours et 39 nuits sans rien faire Dès que David arrive lui rentre dans la pensée de Dieu J'ai vu Goliath Il est grand plus que moi Comme tout le monde également a vu mais lui vient à la pensée de Dieu. Goliath, tu ne m'affrontes pas moi. Mais tu affrontes mon Dieu. Je viens contre toi. Au nom de l'éternel des armées. Tu me combats. Ce n'est pas moi que tu combats. Mais tu combats Dieu. L'enfant de Dieu. Le fils de Dieu. La fille de Dieu. Tu dois commencer à voir les choses comme ça. Si c'est Dieu qui t'envoie. Crois en sa promesse. Crois en sa protection. Crois en sa faveur. L'Hablé dit, quand Dieu approuve la voix des homme, il disposera en sa faveur même ses ennemis. Le patron là qui refuse les gens au travail, quand tu arriveras, Dieu est avec toi. Il touchera son cœur. Tu trouveras la faveur. Le mari qui, qui n'a pas pu euh, former des foyers avec des gens, les jours où Dieu permettra qu'il qu te croise, toi fille d'Abraham, les gens seront étonnés, les gens diront que tu as touché au fétiche. Il y a il vieux Goliath, Maman, C'est l'onction du Saint Esprit, le feu de Dieu, Qu'il a fait asseoir. Je les gère très bien, parce qu'il a trouvé en moi une femme vertueuse. Dieu est capable de changer les choses. Que Dieu change les choses qui étaient compliquées et difficiles, qu'il les change en choses faciles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Que Dieu change les choses Dieu est capable de changer C'est alors que David arrive Il dit Toi qui t'as appris à insulter l'armée du Dieu vivant Tu pensais minimiser les hommes Cette armée là Ce ne sont pas les, les, les hommes normaux Ou normaux C'est une armée céleste Effectivement Jésus-Christ dit celui qui touche au plus petit de moi, c'est à la plumelle de mon œil qu'il a touché. Et celui qui bénit les plus petits de moi, c'est à moi qu'il avait béni. Même le jour du jugement dernier, il confirme encore cela. J'avais faim, vous ne m'avez pas soutenu. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à ces plus petites personnes, c'est à moi que vous les avez faites. Donc, fils ou fille de Dieu, il faut croire que tu es sur cette terre, mais tu es différent de tous les autres. Tu es différent de tous les hommes et toutes les femmes. Parce que tu es porteur ou porteuse d'une marque de l'identité céleste. L'apôtre Paul nous le garantit il dit quoi L'ange du royaume auquel j'appartiens et les dieux que je sers m'est apparu cette nuit. Il m'a dit que personne d'entre vous ne mourra connais-toi toi-même, dit un philosophe connais qui tu es, connais ton identité et tu affronteras les géants c'est à travers tes pensées, ton âme, ton homme intérieur tes pensées, tes sentiments que tu pourras vaincre avec l'aide du Saint-Esprit les manipulations, l'intimidation et l'influence des Goliaths l'influence des géants et les géants, on les retrouve dans nos familles ce sont des chefs de famille des grands sorciers occultistes des familles, des personnes qui veulent décider sur la vie des autres, des personnes qui décident même sur la vie des gens, sur les mariages des gens, sur les entrailles des gens, sur la réussite ou l'échec des gens. Il hein, y a des gens comme ça, ils se prennent pour des dieux. il y a lobbying des feux coxam Spirituellement, ils vous travaillent, ils vous manipulent. Ils décident que toi, tu vas travailler, mais tu ne vas pas travailler. Il décide que toi tu vas te marier, mais tu ne vas pas te marier. Il décide que toi tu vas réussir, mais tu vas échouer. Il y a des personnes qui ont des cahiers comme des chefs de famille qui décident comme ça. Un tel ne va pas se marier, tu ne te maries pas. Il y a des géants comme ça. Et ils prennent les dessus sur les fils et les filles de Dieu. lorsque nous ne prenons pas conscience que nous avons un Dieu tout-puissant. Capable de stopper l'action des géants ainsi que leur manipulation et influence sur nous. Et c'est la raison d'être notre moment de prière de tout à l'heure. Nous voulons maintenant prier avec quelqu'un qui en a marre d'être manipulé par Goliath. 39 jours et 39 nuits de souffrance. 39 jours et 39 nuits d'humiliation et de douleur. J'aimerais que tu pries mon frère. J'aimerais que tu pries ma soeur et que tu dises à Dieu tendre père Aide-moi à sortir de cette position. Pendant des années, j'ai été victime de ça. Mon esprit ne croyait plus en la réussite. Mes pensées ne croyaient plus au succès. Je ne croyais plus à, à, à vivre, à bénéficier des promesses des canons à cause de la présence des géants. Les géants, ça peut être l'argent qui te manque. Géant, Yaboukaouki. Ça peut être des hommes et des femmes, physiques tout comme spirituels. Ça peut être tes propres pensées, ça peut être même la, le, le niveau d'études Il y a des ceux-là qui se disent Bon, si j'avais étudié, j'aurais réussi. Comme je n'ai pas étudié, c'est que j'échouerais. Si j'étais belle ou beau, j'allais trouver la faveur. Mais comme je suis handicapé, je suis un peu peut-être aussi moche ou, ou, ou vilain. Voilà pourquoi j'ai du mal. Comme si j'avais beaucoup fréquenté, serais loin. Si j'étais né d'une famille riche, bien mais tout ça devant Dieu, ça ne veut rien dire. Ah, ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut. Ça dépend de Dieu qui fait grâce à qui il veut David était disqualifié dans le champ Le prophète arrive Le père de David même l'a rejeté Il présente les grands frères Ceux qui étaient robustes Or Dieu avait son choix Sur celui qui était dans les champs L'onction de Dieu a attendu Loin de Dieu le prophète a attendu Afin de déverser l'onction sur la personne Que Dieu avait choisie je t'annonce que tu es le choix de Dieu Tu es le choix de Dieu Tu es le choix de Dieu la, la société, la famille, les amis, les connaissances, les mondes peuvent refuser Mais si tu es le choix de Dieu, Dieu s'imposera N'aie pas peur de la résistance des hommes Je te prêche les dieux des Achés. Zaché était rejeté de tous Toute la société l'appelait un homme pécheur mais quand Jésus-Christ rentre dans Jéricho, la première personne qu'il va appeler nommément, c'est Zaché. Il n'était pas de grande taille. Il était un chétif. Et pour voir même Jésus, l'apercevoir même de loin, il fallait qu'il grimpe sur les sycomores. Les colonnes C'est alors que Jésus-Christ l'appelle Zaché. Hey, il ne connaît pas. Par mon nom. Je t'annonce que Dieu te connaît par ton nom. Malgré beauté, tu te connais bien. Tu as bière. Malgré ta relation, qui te connais bien. Ah, je te dis la vérité. Malgré que tu sois malade, Dieu te prédestine à une longue vie. Il y a de grandes actions. Des grandes réalisations. Souvenez-vous de... On appelle comment Le roi Ézéchias. Une nul sert vraiment bien, mes seigneurs cruels, des pénible. Le prophète Isaïe vient lui dire, Dieu m'envoie te dire, apprête-toi parce que cette maladie te conduira à la mort. Ah, Esaïe, un prophète authentique, sur le roi, Ézéchias, le roi, il est rentré dans sa chambre, il a tourné les yeux vers Dieu. Il a cru au Dieu de miracles, au Dieu capable de changer, la situation négative en positive, c'est ce Dieu que nous allons prier. L'abbé dit quand il a parlé à Dieu dans sa chambre, avant que le prophète Esaïe ne sorte de la cour royale, Dieu lui envoie encore un message, rentre pour changer de prophétie. Le Dieu qui ne s'est jamais répandu, mais ce jour-là Dieu s'est répandu. Dieu a changé de discours, Dieu a changé les décisions. Tout dépend de la manière dont tu le conçois. Il te soit fait qu'il te soit fait selon ta foi aujourd'hui. Je suis venu comme un messager de la bonne nouvelle. J'aimerais que tu fermes tes yeux là où tu es. Je sens que tu commences à avoir la foi en Dieu. Ferme tes yeux, nous allons prier. Dis à Dieu merci pour ce moment. Merci de me parler aujourd'hui à travers ton serviteur. Élève ta voix. Prions tous ensemble au nom du Seigneur Jésus. Alléluia, éternel Dieu des âmes. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, nous te disons merci parce qu'aujourd'hui c'est le jour de la transformation, le jour de la métamorphose au niveau de nos âmes, au niveau de nos sentiments. Père, merci parce qu'aujourd'hui la prière et la prédication de ce jour affectent mon âme. C'est un message de transformation des pensées, des raisonnements, des sentiments et des émotions. Au nom puissant de Jésus, Père, commence à opérer ces changements dans nos âmes. Je te prie d'étendre ta main et de transformer nos âmes, nos pensées, nos raisonnements. Seigneur notre Dieu, change notre mode de vie, change notre langage, change notre discours, change nos raisonnements, change nos pensées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, change-nous Yahweh, change-nous tendre Père. Change nos cœurs, change nos pensées, change nos raisonnements. Nous avons besoin de toi Yahweh. Nous te désirons le roi des rois. Nous te désirons l'étoile brillante du matin. Nous te désirons le rocher des âges. Nous te désirons le ressuscité du troisième jour. Nous te désirons l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Merci de nous parler. Nous nous répentons d'avoir pensé négativement, d'avoir sous-estimé ta voix, de n'avoir pas placé notre confiance en toi. Mais aujourd'hui nous revenons. Nous revenons de tout cœur avec tes enfants. Plaçant notre confiance en toi et te disant Merci Jésus de nous ramener encore auprès de toi Et suite à ces paroles nous replaçons notre confiance en toi. Réplace ta confiance en Dieu. Dis à Dieu, je reviens à toi. Après avoir écouté ton serviteur, je replace ma confiance en toi. Et je crois que tu es capable de changer, de me donner de l'eau même dans le désert. Dieu Tout-Puissant, je replace ma foi et ma confiance en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé toujours dans le même élan. Tu vas parler maintenant comme David. Tu vas parler aux géants des familles. Dis-leur que toi, qui décides ou qui a longuement décidé sur ma vie, sur ma famille, sur mon sort, aujourd'hui je suis célibataire en Dieu, Aujourd'hui je suis stérile. Aujourd'hui je suis pauvre. Je suis misérable. Je suis malade. Je suis mourant. Je suis dans l'insécurité parce que toi, géant des familles. Tu en avais décidé ainsi, pendant des nuits, sur des hôtels maléfiques. Tu as décidé comme ça. Toi, méchant, tu m'as tu as, tu rendu la vie difficile et tu m'as compliqué la tâche. Mais aujourd'hui, je replace ma confiance en mon Créateur. Je tourne mes yeux vers mon Rédempteur, le Rédempteur de Job, qui s'élève, qu'il s'élève le dernier. Tu vas dire à Dieu, Père après avoir parlé aux géants, tu dis aujourd'hui, je tourne mes regards à Dieu, tu commences maintenant à parler à l'éternel. Tu dis Seigneur, je replace ma confiance en toi. Je crois que c'est toi qui as le dernier mot sur ma vie. C'est toi qui as la dernière décision sur mon mariage. C'est toi qui as la dernière parole sur ma santé. C'est toi qui as la dernière parole sur mon sort, mon avenir, mon futur le Dieu capable de ramener à la vie même des choses qui avaient cessé d'exister élève ta voix, commence à prier prie dans deux dimensions, d'abord tu fais des déclarations face aux géants des familles aux géants d'entourage, aux géants du secteur de la communauté, de la ville, du pays où tu habites, tu vas dire au nom précieux de Jésus, tous ceux qui montent sur des hôtels maléfiques, spirituels, dans des cimetières dans des loges, dans des sciences occultes qui font des imprécations et qui décident comme dans Job chapitre 3 verset 8 ceux qui décident la nuit pour maudire les jours, les fils de tes qui excite les léviathans pour maudire les journées des gens tu vas parler dis à dieu parle à dieu dis des choses dis des choses parle parle mon frère et ma soeur éternel notre dieu nous voici devant ton trône tendre père nous nous lèvons dans les noms précieux de jésus Père éternel, nous nous levons contre les géants. Toi, géant de famille. Toi, géant de belle famille, Toi, géant d'entourage. géant parmi les amis. Les géants parmi les frères. Les géants parmi les parents. Toi, géant. Toi, géant au travail. Toi qui t'élève comme géant pour nous imposer la souffrance. Nous imposer les calvaires. Nous imposer la mort. Nous imposer la maladie. Nous imposer la sécheresse, le désert, la ruine. Au nom précieux de Jésus, nous te résistons aujourd'hui. Nous ne plaçons plus notre confiance en ce que tu fais et en ce que tu planifies, aujourd'hui nous retournons notre, nos yeux vers Dieu et nous replaçons notre foi en l'éternel, tendre père maintenant, après avoir rejeté les propos, les actions, les plans, les projets des méchants, les manipulations des devins, depuis le monde des eaux, depuis les cimetières, père, ils ont dit des choses que nous avons peut-être dont nous avons été victimes. On a vu cela pendant des mois, des jours et des années. Seigneur, mais aujourd'hui, nous refusons cela. Non, nous ne vivons plus l'influence des géants. Nous ne vivons plus l'influence des méchants. Nous ne vivons plus l'influence des sorciers de famille. Nous vivons, entre Dieu, sous le ciel. L'influence du ciel, l'influence du Très-Haut. Tu as dit lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite. Yahweh, pas la volonté des géants, pas la volonté des géants, ni dans des rêves, ni de mari, ni de femmes, des nuits, ni des œufs des, des, des sources des magiciens, mais la volonté du Dieu est très haut. Père, impose-nous ta volonté. Fais-nous vivre ta volonté par rapport à notre santé, par rapport à notre foyer, par rapport à notre mariage, par rapport à notre destinée, par rapport à nos activités. Tendre Père, fais-nous vivre ta volonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta volonté soit faite, que ta volonté vienne, que tu viennes, que tu nous fasses vivre et contempler. Ta volonté Seigneur Jésus Nous implorons ton règne maintenant Nous déchirons les vêtements, les manteaux, les identités nous imposées par les géants Et nous revêtons maintenant la nouvelle identité céleste Papa ouvre ta bouche et parle maintenant Dis à Dieu de parler, dis à Dieu de parler Dis Seigneur parle maintenant Dis éternel Dieu parle maintenant Dis à Dieu de te parler maintenant que Dieu dise des choses Qu'il parle, qu'il prononce des paroles Que sa volonté s'accomplisse dans ta vie La vie de tes enfants, de ton mari De tes activités, de tes projets Dans ta destinée, dans ta santé Toi qui es malade, dis à Dieu Seigneur Plus question de vivre la volonté des gens Des géants, plus question de vivre la volonté des géants de familles, de belles familles, des secteurs Des compagnies là où tu travailles de, ou Des entreprises, même quand tu vas en voyage De l'influence des eaux, des sirènes Des eaux, de l'air, tu vas dire à Dieu plus question de l'influence des géants. Mais que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Prions tous ensemble. Au nom du ciel. Puissant merci. C'est le temps pour nous de vivre sous l'influence du ciel. Ce que tu as résolu commence à l'accomplir. Jésus-Christ descend et impose ta souveraineté. Impose-toi dans ta souveraineté. Impose ta volonté. Impose-nous ton règne. Nous voulons vivre sous un ciel ouvert. Nous voulons vivre ce que tu as promis. Nous savons que dans Canaan il y a des géants. Nous savons qu'il y a les, les, les, les miel, des miels, des, des abeilles. Nous savons qu'il y a des vaches qui pourront nous empêcher de bien vouloir extraire le lait facilement. Les abeilles vont nous empêcher de bénéficier du miel. Mais toi, tu n'as pas vu toutes ces choses. Tu ne nous as pas parlé de toutes ces choses. Tu ne nous as pas parlé des obstacles. C'est entre Dieu toi tu nous as montré le miel. Tu nous as montré le lait. Tu nous as parlé de la ville belle à vivre et de belles constructions dont nous serons bénéficiaires. Tu dis quand vous serez dans Cana, vous construirez de belles maisons. C'est de belles maisons auxquelles nous aspirons maintenant. C'est le lait et le miel que nous voulons consommer maintenant. Père, merci pour un ciel qui s'ouvre sur nous. Pas pour nous faire vivre le calvaire, l'humiliation et la ruine face aux géants. Pas pour nous faire contempler que nous sommes des sauterelles devant les géants des canons, mais c'est pour nous faire vivre et nous faire goûter le lait et le miel. Tu as dit, le juste mangera la, belle, la bonne production du pays. Que cette parole puisse avoir l'accomplissement dans nos vies, puisse avoir l'accomplissement dans la vie de quiconque qui prie avec moi maintenant. Je sais qu'il y a une âme qui était désaltérée, une âme qui était, madame, qui avait soif, et tu as étancé sa, sa, sa, sa, sa, sa soif. Dieu Tout-Puissant, merci, parce que quelqu'un était dans le désert et tu as donné de l'eau. Père, tu es capable de changer les déserts et de faire jaillir de l'eau. Papa, avec Moïse, tu l'as fait à travers le roc ou les rochers. Mais à travers Ismaël dans le désert aussi avec Agar. C'est notre Dieu, tu as fait sortir une flaque d'eau, qu'on appelle oasis, et ils ont bu de l'eau. Ils ont mangé le bélier que tu leur as envoyé du ciel. Fais-nous rentrer dans cette dimension où nous voulons palper ta, ta bonté, ton bonheur, ton miracle et ta vie. C'est notre Dieu, impose-nous ta vie. On a besoin du lait dans le désert On a besoin de la vache On a besoin du bélier Comme Agar et Ismaël dans le désert On a besoin de ta vie Et de ta volonté Comme Jésus Christ nous a appris à aux disciples le Seigneur nous prions en disant Donne-nous notre pain de ce jour Que ton règne vienne Et que ta volonté Rien que ta volonté Soit faite ici sur notre vie Sur cette terre Comme tu l'as résolu au ciel Pas la volonté de ceux qui prédisent Les malheurs Pas la volonté de, de, de ceux qui changent Le bonheur en malheur Pas la volonté des fils des ténèbres qui excitent les Léviathans Pour maudire les jours des autres Mais nous voulons vivre ta volonté Que ta volonté localise Cette femme qui est malade Que ta volonté localise cette fille Qui est souffrante que ta volonté localise cette, cette famille qui est dans le, dans le désespoir et ces enfants qui sont désespérés. Manifeste-toi comme Jova Rafa pour ceux qui sont malades. Au Père, manifeste-toi comme le Dieu de la protection pour ceux qui ont besoin d'être protégés. Que ton armée angélique campe sur des maisons, sur des vies de tes fils, de tes filles, de tes serviteurs, des servantes que nous sommes. Sécurise, protège, bénis et rends-nous au large. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs, acclame l'agneau immolé de Dieu, que l'éternel des armées vous bénisse et qu'il vous bénisse richement. Nous sommes dans la joie de passer avec vous ce moment dans la présence du Seigneur. Mes amis, je voulais également vous donner quelques annonces. C'est que vendredi, samedi et dimanche, Trois journées de prière de fin d'année. Mais exceptionnellement, pour ce, cette semaine, nous aurons le vendredi et le samedi deux journées de prière de fin d'année par rapport à notre thème sur des rêves, des révélations, des identités, des marques maléfiques. Également le bilan qu'on va faire pour la fin de l'année. Mais aussi les dimanches, on va prier dans ce sens mais on aura un plus. N'oubliez pas que c'est le premier dimanche du mois c'est clinique Rafa Un jour de guérison Un jour de miracle Un jour où on demande à Dieu d'opérer les miracles Dans tous les domaines de nos vies Sur la chaîne Youtube Patrick à la Ministrie Beaucoup ont prié avec nous Ils ont invoqué Jésus Christ avec nous On leur a parlé de Jésus Comme on vous parlera également si Jésus le permet encore Ce dimanche Ils ont vu la main puissante de Dieu Jésus les a visités dans leur maison Jésus les a guéris de manière miraculeuse. Jésus a ouvert des portes qui étaient fermées de manière miraculeuse. Alors je vous invite, papa, maman, ne manquez pas ce rendez-vous sur la chaîne YouTube Patrick à la ministrie. Ne manquez pas de nous rejoindre ce dimanche à partir de 11h45, R des USA, R de Chicago, ce qui fera 18h45, 18h45 en Afrique, 18h45 en Europe. Soyez branchés sur la chaîne YouTube Patrick la Ministrie pour participer à la journée de guérison miracle, la journée de puissance et de prodiges que nous appelons Opération Clinique Rafa, c'est-à-dire nous serons à l'hôpital céleste, l'hôpital de Jésus-Christ et de Nazareth, pour palper la puissance des guérisons émanant des plaies de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous bénisse richement. Donc ne manquez pas ce rendez-vous. Et vous qui nous avez suivis, vous avez aimé ce live, n'hésitez pas de cliquer sur s'abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est en rouge. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Patricale à la Ministrie. Et cliquez également sur la cloche de notification. à côté de s'abonner, il y a une cloche comme une sonnerie. Cliquez dessus et puis cliquez sur toutes les notifications. De sorte que vous ne puissiez pas manquer une seule de nos productions. Ou de nos présentations, de nos émissions dans les jours à venir. Pour ce soir, ce matin, cette nuit. À la présentation, c'était l'homme de la continuité des actes des apôtres, votre humble serviteur Patrick Alala, homme des dieux. Allez, on se retrouve avec vous très prochainement dans un nouveau numéro. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse richement.